L'idée que l'on n'aîtra plus à Guingamp, que l'on pourra plus s'y faire opérer en urgence, est tout simplement inacceptable. Fermer ces services, c'est casser un outil qui fonctionne et qui répond aux besoins de la population. C'est mettre en danger les usagers que nous sommes tous dans une situation où chaque minute compte. L'Agence Régionale de la Santé qui a, qui a prévu de, une fermeture de la maternité, l'arrêt des accouchements sur Guingamp, et euh, la fermeture de la chirurgie H24, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de chirurgie la, la nuit à Guingamp. Donc plus de chirurgie la nuit à Guingamp, plus de maternité, Voilà, ça va de pair. Bah, la conséquence sur la population de Guingamp, c'est-à-dire que la population de Guingamp, c'est déjà un, un, un secteur très pauvre. Je crois qu'on est l'un des plus pauvres de Bretagne, un bassin des plus pauvres de Bretagne. Donc déjà, euh, une chirurgie, euh, ça, ça va impacter évidemment euh, les gens qui être obligés de se faire opérer sur Saint-Brieuc ou sur l'Agnon. Et les femmes vont être obligées d'aller accoucher sur l'Agnon ou sur Saint-Brieuc, c'est-à-dire à 30 km de Guingamp. Je trouve ça dommage parce que ce sont des services qui tournent, qui font de l'excellent travail. Et en plus, euh, je trouve ça très dommage pour la population parce que je me demande où on va aller se faire soigner, comment on va faire, notamment sur les... Sur les régions un peu plus excentrées de Guingamp, je pense euh, au centre Bretagne avec euh, l'Henrivin, Melpestivien, tout ça. Comment ils vont faire pour aller à Saint-Brieuc ou à Lannion euh, Je trouve que c'est un risque pour la population et c'est un risque pour nos territoires. Oui, c'est sûr que là, que aujourd'hui, euh, on se sent euh, euh, un peu en dehors de, de, de la prise en charge. Euh, de on, on privilégie les, les grands hôpitaux et on, nous laisse, on laisse mourir les petits hôpitaux de proximité comme le nôtre, alors qu'on a tout à gagner à avoir des hôpitaux de proximité. On sait qu'aujourd'hui, eh ben, le prix d'essence fait que les gens ne vont pas se déplacer énormément pour aller dans les grands hôpitaux. On sait aussi que garder un hôpital de proximité, c'est être près des gens et savoir, répo savoir répondre à leurs besoins. Donc c'est important de garder des gens à proximité. Quoi. La fermeture de lui ont continué pendant, pendant la pandémie, contrairement à ce que le gouvernement veut faire croire. Ils, ils ont continué à, à attaquer notre système de santé. On sait très très bien pourquoi. Hein, la, la visée, c'est de, de mettre à mal euh, l'offre de soins publics de façon à favoriser euh, le, comment, le, le, le, le, la santé euh, et, comme terrain. Comme, comme, euh, Champ d'investigation du privé et des capitaux. Ça voudrait dire plus de difficultés à se soigner, plus de risques pour les populations et par conséquent, accentuation du phénomène de désertification rurale. Donc euh, oui, il y a une utilité publique à préserver un service de haute qualité ici à Guingamp. L'hôpital et, et, et la maternité, c'est un symbole pour moi de, de vitalité d'un territoire et d'avenir. Donc, évidemment, moins il y a de services publics, plus on casse les hôpitaux et, et notamment les maternités, bah moins les populations sont. les territoires sont attractifs et forcément ça a des conséquences sur l'ensemble de l'économie d'un territoire. Et donc, c'est bien ce lien entre services publics et industrie et développement économique qui est posé ici comme dans beaucoup de villes moyennes comme Guingamp. Oui mes fils on est à Guingamp, ah ouais, c'était vraiment génial, on a été chouchoutés, on a pris soin de nous, c'était vraiment bien, on regarde pas du tout parce qu'on a le droit de se faire soigner, il euh, ben, faut que ce soit proche quoi, de chez nous, de notre, euh, notre maison. <rires>